Comment améliorer son chant Aujourd'hui, je voudrais te donner une technique rapide, efficace, très très simple, que tu vas pouvoir utiliser. C'est une technique que j'ai utilisée récemment dans un coaching et donc voilà, j'avais envie de te la partager aujourd'hui pour t'aider. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, j'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix. Pour mieux chanter. Alors voilà, quand on chante, je pense que c'est un petit peu l'idée de, de tout le monde qui souhaite s'améliorer. On veut aller plus loin, on va chercher des techniques. Sur cette vidéo je t'en ai partagé beaucoup. Voilà, Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui partage des choses à droite à gauche sur, euh, sur les plateformes pour t'aider à mieux chanter. Mais aujourd'hui, je voudrais te, te donner quelque chose qui est vraiment très facile à utiliser et qui, si tu ne négliges pas, d'accord, va t'aider dans l'instant, dans la prochaine demi-heure. Okay donc, c'est une personne que j'avais accompagnée sur euh, Bohemian Rhapsody, chanson euh, du groupe Queen, et euh, bah, voilà, elle, avait, euh, elle avait envie de, de s'améliorer sur cette chanson, et puis euh, elle était un petit peu fatiguée ce jour-là. Voilà, elle m'a dit voilà, Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, et donc je me suis dit voilà, en, dans mon rôle de coach, ça ne sert à rien qu'on parte sur une technique compliquée, euh, galère à, à travailler sur laquelle elle va transpirer entre guillemets, alors que euh, cette chanteuse me dit déjà qu'à la base elle est un petit peu fatiguée. Et donc du coup j'ai décidé d'utiliser un outil de coaching qui est très simple que je vais te partager, mais qui est redoutable d'efficacité parce qu'à la fin de notre demi-heure de coaching, elle avait déjà des très beaux résultats avec ça. Alors, euh, ce qu'on va ce qu'on va faire en fait d'accord, c'est qu'on va jouer en fait, sur un des phénomènes de l'oreille humaine et du cerveau qui analyse le son. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, mais en fait l'oreille, c'est le réceptacle du son et euh, ensuite le cerveau va traiter l'information. Et donc nous, on va utiliser, d'accord, on va utiliser ça, le fait de savoir comment fonctionne l'oreille humaine pour rendre ton chant beaucoup plus intéressant pour euh, les personnes qui t'écoutent. Donc, juste avant de te donner cette techniques, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Euh, active bien la petite cloche de notification. Bah comme ça, tu seras notifié des prochaines vidéos et des émissions en direct. Tu pourras venir faire un tour pour me poser tes questions. Et euh, voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas à la fin de cette vidéo si, euh, si tu l'as apprécié. Ce qu'on va faire, donc, c'est que le cerveau est très sensible au contraste. C'est comme ça, d'ailleurs, pour la plupart de nos sens. Peut-être que ça, dé ça t'est déjà arrivé d'être dans un pays chaud, par exemple, et donc il fait, je sais pas, euh, euh, 30, 30 degrés, et puis tu reviens en France, et là il fait euh, 22 degrés, et là tu as froid, d'accord? Et là tu vas te mettre à avoir froid. Et tu vas dire, oh là là, il fait froid ici, alors qu'en fait il fait 22 degrés. 22 degrés, ça va, d'accord? Si dans ta maison il fait 22 degrés, je pense que tu as largement assez chaud. Mais par effet de contraste, en fait ton corps va commencer à avoir froid. C'est pareil au niveau de la vue, euh, on a euh, les, les couleurs comme ça. Quand on voit une couleur, tiens, ok, ça ça c'est un bleu, ça c'est un vert. Et puis quand on met les couleurs côte à côte, tout d'un coup on fait « ah ouais, je le voyais pas comme ça ». Ça arrive des fois quand tu veux repeindre une pièce, puis tout d'un coup tu vois les deux couleurs côte à côte, tu te fais « oula, avec le contraste effectivement, ce n'est pas du tout ce que je m'imaginais ». Eh bien, ça va être la même chose pour le son. Le cerveau adore les contrastes et c'est vrai aussi pour le son. Voilà pourquoi moi je t'invite à bosser, et c'est très facile à faire, sur le volume. On va créer des contrastes de volume dans ton chant et ça va le rendre beaucoup plus intéressant. La chanson que tu vas, que tu, que tu vas faire va prendre une toute autre tournure en travaillant là-dessus. Alors, maintenant le truc c'est qu'il va falloir gérer les volumes. Okay Donc ça, c'est la première chose moi, que je te propose de faire, c'est de mettre en place une échelle. Il faut que tu puisses dire, OK, là de 1 à 10, je chante à 5 sur 10, d'accord Je chante à un volume moyen. Là, je chante à 3 sur 10, je ne chante pas très fort, OK Là, je chante à 7 sur 10, d'accord C'est un, euh, un niveau moyen plus, d'accord Bon, 10 sur 10, on n'ira peut-être jamais, 10 sur 10, c'est vraiment là, on est, en train de, on est en train de hurler, mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que si je commence à me mettre en place une échelle, Là, je commence à avoir du pouvoir sur ce que je fais et de la précision. Et là, je vais pouvoir faire du contraste. Donc, commence déjà par te mettre en place une échelle de volume et chante. Chante, ok. Dire, ok, là, je veux chanter au volume comme si je mettais le bouton au milieu, sur 5 sur 10. Et tu chantes. D'accord Ensuite, tu dis, ok, je vais tester de chanter à 2 sur 10, 3 sur 10, donc pas très fort. Et là, peut-être que tu vas te rendre compte que oh, c'est pas si évident de chanter pas si fort. Peut-être que ma voix tremble, peut-être que j'ai besoin de, de, de stabiliser des choses là-dessus. Et ensuite, fais le test. Dis, tiens, ok, je vais chanter à 7 sur 10, 8 sur 10. Donc là, je vais chanter fort. Ah, bah tiens, je n'arrive pas forcément à tenir tout mon refrain à ce volume-là. Ok. Et là, ça va te donner des pistes de travail, donc là, de technique vocale, d'accord, sur la gestion des volumes. Une fois que tu es euh, habitué comme ça à, à cette échelle, moi, ce que je te propose, c'est ensuite de prendre les paroles de ta chanson et de te fixer un plan, d'écouter peut-être ce que fait l'artiste, la proposition originale de l'artiste qui a créé le titre. Mais tu peux tout à fait... Euh, euh, je dirais, euh, et là, ça va donner lieu à ta propre interprétation. Hein, tu peux tout à fait, toi, euh, voilà, euh, gérer les volumes euh, différemment si ça te paraît collé avec l'histoire qui est racontée dans la chanson. Et ce que je t'invite à faire, ça va être à noter ça. Tu vas mettre dans la marge ou sur tes phrases, dire « Tiens, tel endroit. Je vais le faire plutôt à un volume moyen, 5 sur 10. Tiens, tel endroit. » Je vais faire un petit effet, je vais chanter un petit peu moins fort tout d'un coup pour surprendre le public. Ah tiens, tel effet, je vais monter un petit peu dans le volume, je vais en mettre un petit peu plus, d'accord Et ça, tu vas noter ça sur ta feuille de papier. Une fois que ça sera fait, bah, tu vas tester, d'accord Tu vas tester et là, ça va nous montrer deux choses. Déjà, est-ce que tu es capable de jongler comme ça d'un volume à l'autre si ce n'est pas le cas, bah, il va falloir bosser là-dessus parce que justement, si tu veux améliorer ton chant, si tu veux créer du contraste et de la dynamique comme ça quand tu interprètes tes titres, il faut que tu puisses jongler avec les volumes. Donc travaille cette partie-là. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est est-ce que le plan que tu t'es fixé, dire tiens là je vais le faire moins fort, là je vais le faire plus fort, etc. Est-ce que ça colle par rapport à l'interprétation générale que tu veux donner de ce titre Et là, je t'invite à t'enregistrer, à réécouter et dire « Ah non, c'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu trop fort. Là, c'est que le premier refrain. Peut-être que je ne vais pas envoyer toute la sauce pour ce premier refrain. Peut-être que je vais en garder un petit peu. d'accord Peut-être que je vais garder un petit peu de marge. Je voudrais te donner une petite astuce. Alors, juste avant, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas utiliser ça. Est-ce que tu as déjà testé ou essayé et fais-moi un retour Dis-moi ce que ça donne. On lit tous les commentaires sur cette chaîne. d'accord Tu auras forcément une réponse, c'est garanti. La technique que je voudrais te donner maintenant, c'est que pour créer du contraste, souvent les gens se trompent en disant je vais faire plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, comme ça, ça fera du contraste. Mais le problème, c'est qu'il y a une limite à ça, d'accord À un moment, tu ne vas pas pouvoir hurler sur ta chanson. Et moi, la petite astuce que je vais te donner, c'est que si tu chantes comme ça et que tu cherches à créer du contraste en chantant comme ça, donc sur l'échelle de de volume, eh ben, si tu veux créer plus de contraste, au lieu de chanter comme ça, chante comme ça. Et Pour du coup, ton 7 sur 10 ici, tu n'auras pas besoin de monter à 8 ou à 9, juste ici commence à 4 au lieu de démarrer à 5 ou à 6. Et du coup, tu vas creuser l'écart, d'accord Tu vas augmenter l'effet de contraste. Et ça, c'est très puissant parce que quand on a travaillé ça avec cette chanteuse, je te dis en une demi-heure sur le titre Bohemian Rhapsody, bah, tout de suite on avait des résultats et elle me disait je suis vraiment contente de cette session coaching parce que là j'entends clairement une amélioration dans ma manière de chanter cette chanson et j'aurais vraiment pas pensé. Qu'en travaillant sur le volume, ça aurait pu donner de tels résultats. Donc voilà pourquoi je te dis, ne néglige absolument pas cette technique. Ça peut te paraître très trivial, très simple, et euh, tu vas zapper la vidéo en disant ouais ouais, moi je cherchais un truc plus compliqué. Mais attends, des fois on cherche des trucs trop compliqués alors qu'il y a déjà des basiques, d'accord, des basiques qu'on peut utiliser et qui vont faire que ça fonctionne. Alors, je te donnais l'exemple de cette chanteuse que j'ai accompagnée, bah, cette personne en fait elle fait partie, euh, elle a souscrit en fait à un de mes packs de coaching. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie qu'on travaille ensemble. Alors on n'a absolument pas besoin d'habiter dans la même ville puisque je travaille à distance, hein, on utilise des outils en ligne et donc je vais pouvoir t'accompagner euh, à travers l'application Zoom, donc ça c'est absolument pas un problème. Maintenant, euh, si tu veux que je t'accompagne, il existe différentes formules. Alors, Les places sont limitées en fonction du moment où tu verras cette vidéo. Je ne peux pas te garantir qu'on pourra démarrer euh, tout de suite la semaine prochaine. d'accord Peut-être qu'il y aura un petit peu d'attente en fonction de mon agenda et du nombre de personnes que j'accompagne au moment où tu voudrais nous rejoindre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a très certainement une formule qui va te correspondre. Alors, Si tu veux voir ça, on va te mettre à la fin de cette vidéo où tu trouveras également un lien dans la description, okay et euh, bah, en cliquant dessus, tout simplement, tu vas accéder aux différentes formules d'accompagnement pour voir s'il y a quelque chose euh, qui te convient, et puis euh, ensuite, bah, il suffira de cliquer, voilà, de, de prendre rendez-vous, de valider euh, ton inscription, et on pourra commencer à travailler ensemble avec grand plaisir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis. Si voilà, ils te disent « tiens, j'aimerais bien m'améliorer » et si tu penses que ça peut les aider, ben, je pense que voilà, ça leur rendra grand service. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao